Bon Antoine, c'est prêt tout le bordel là Parce que moi je connais mon texte, hein, je suis prêt. Bah écoute, je galère un peu à installer le matos tout, tout seul là. Il arrive bientôt Pierre Ah non mais aujourd'hui t'es tout seul hein, parce que Pierre il vient pas. Monsieur a mieux à faire que de réaliser des vidéos pour le parti. Encore un social traître hein. Attends Attends, ça veut dire que je vais gérer le son, l'image et la lumière tout seul sans être payé Mec c'est mort. Mais non mais dis-toi que c'est un investissement sur l'avenir. Parce qu'une fois qu'on sera au pouvoir, et eh ben, bah t'auras un poste de choix bien payé. Ouais, enfin t'es bien gentil, mais moi j'en ai besoin de cet argent pour payer mes études. Et puis euh, tes élections, il les a pas encore gagnées. Hein. Tu me déçois, Antoine, tu vois. Moi, je pensais que t'étais un vrai, là. Que t'avais pas besoin de l'argent, de biens matériels. En fait, t'es qu'un capitaliste. Le problème d'Antoine, vous voyez, c'est pas que je le paye pas, non, c'est surtout qu'il n'a pas d'argent. Mais à qui tu causes là La caméra, elle est même pas lancée. Alors pourquoi on a décidé de parler de précarité étudiante plutôt que de précarité euh, tout court Eh bien déjà, c'est parce que près de 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. En plus, cette situation est directement liée au capital économique des parents. Ben ouais, une grande partie des revenus des étudiants euh, vient de l'argent de poche donné par papa et maman. Et si papa et maman n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien l'étudiant en a encore moins. Une fois n'est pas coutume, on va reprendre l'analyse de Pierre Bourdieu sur la reproduction sociale, où il explique que les riches ont plus de moyens d'investir dans la réussite et dans les études de leurs enfants, alors que c'est tout l'inverse pour les plus pauvres. Et ces inégalités sont profondément antiméritocratiques. En effet, le revenu des étudiants ne sera pas conditionné par leur mérite, mais bien par leur situation familiale. Et pire encore, on arrive dans une spirale infernale, où les étudiants riches arriveront à mieux réussir leurs études, donc auront un meilleur boulot mieux payés, et donc ils pourront à leur tour investir beaucoup plus d'argent dans les études de leurs propres enfants. Vous avez donc ici le schéma classique de la reproduction sociale où les riches créent des riches et les pauvres créent des pauvres. Donc s'attaquer en particulier à la précarité étudiante, c'est s'attaquer au phénomène de reproduction sociale dans son ensemble, qui est une des principales entraves à la méritocratie. Non mais mec, tout ça je le sais déjà, c'est pas la question. Ce que je te dis c'est que j'ai besoin d'un salaire pour payer ma bouffe et mon loyer, c'est pas compliqué. Non mais Antoine, personne n'est payé au parti. On est tous bénévoles pour la bonne cause. Ouais, mais pourtant, toi, t'as une voiture de fonction, t'as un appart de fonction, t'as des tickets resto, t'as plein d'avantages. Pourquoi moi, j'y ai pas droit à ça Ah non, mais ça, c'est pas vraiment euh, une paye, c'est plutôt pour me permettre de bien faire mon travail, tu vois. Ouais, mais moi aussi, j'aimerais les avoir, ces services-là. Bon, déjà, tu vas te calmer, parce que t'as la carte d'Emos Gratos, je te signale. Donc, ça veut dire que t'as accès à tout gratuitement. Hein Tu t'en souviens de ça De quoi tu te plains en même temps, personne n'accepte ta carte. Oui bon, ça, ça viendra petit à petit. Et puis t'as toujours les bourses, et, et puis les prêts bancaires qui peuvent t'aider, hein. L'État est bien conscient de ce problème de reproduction sociale, et c'est pour ça qu'il a mis en place des bourses pour les étudiants les plus pauvres, financées par les impôts. C'est de la redistribution de base. Mais ces bourses sont très loin d'être suffisantes. Sans même parler de Macron, là, qui enlève 5 euros aux APL... Eh bien, elles constituent une petite part du budget des étudiants. Donc oui, on est d'accord, les bourses étudiantes, c'est bien joli, ça permet de réduire un minimum les inégalités, mais ça revient à mettre un joli petit pansement avec un cœur sur une jambe cassée. Si on veut réellement trouver des solutions qui tiennent dans le temps et qui fonctionnent, il va falloir repenser la globalité de notre système économique qui est profondément inégalitaire. Et en plus de ces aides de l'État, vous avez aussi les banques qui sont là pour vous. Et oui, elles offrent à peu près toutes des prêts étudiants avec de très faibles taux d'intérêt. Si cette solution paraît intéressante sur le court terme, eh bien sur le long terme, ça devient très vite pénalisant. Parce que quand vous rentrez dans la vie active, vous avez autre chose à faire que rembourser ce prêt sur plusieurs dizaines d'années. Et la dernière solution, c'est de travailler à côté des études. Bon, si vous êtes étudiant à Sciences Po, pas de problème, vous pourrez prendre un travail à 35 heures, ça devrait le faire. Par contre, si vous êtes étudiant en école d'architecture, par exemple, eh bien vous allez devoir choisir entre dormir ou travailler. Ouais, je confirme. Selon l'Observatoire national de la vie étudiante, 46% des étudiants travaillent à côté de leurs études et ça a un impact énorme sur leur réussite. En 2009, l'INSEE s'est penché sur l'impact du travail salarié sur la réussite des études universitaires et le résultat est plutôt impressionnant. Imaginons qu'un étudiant qui travaille ait 50% de chances d'obtenir son année. Et bien selon cette étude, si ce même étudiant ne travaillait pas, ses chances de réussite augmenteraient de 43 points. Ça veut dire qu'elle passerait à 93%. On a vérifié ces chiffres au moins 10 fois, on vous a mis toutes les sources dans la description de la vidéo sur YouTube, et nous aussi on est étonnés de découvrir l'impact néfaste du travail sur la réussite des études. Mais c'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis des mois Travailler 20 heures par semaine pour le parti sans être payé en plus, tu te rends pas compte de l'impact que ça a sur mes études Tu me fais quoi là C'est quoi cette pancarte Antoine J'en ai marre que mes revendications ne soient pas écoutées. Du coup, j'ai décidé de faire grève. Julien, rends l'argent Julien, rends l'argent <rire> non, non, mais tu m'as pris pour quoi Mais t'as pas le droit de faire grève ici Mais bien sûr que j'ai le droit Et rien ne fera changer d'avis Donc soit tu me payes, soit tu te débrouilles tout seul Attends, attends, attends, j'ai une solution, j'ai une solution, on pas euh, Comme le dit le grand économiste Adam Smith, la main invisible du marché a une solution pour chacun d'entre nous. Et c'est quoi ta solution miraculeuse Les sugar ladies et les sugar mémies. En gros, c'est des gens riches qui te parrainent, ils te filent de l'argent de poche, et toi, en échange, bah, tu leur tiens compagnie. Ouais, attends, il y a un truc pas net dans ton histoire là. T'as vu ça où Oh, j'avais dû voir ça dans un journal il y a quelques temps parce que il euh, y avait beaucoup de manifestations étudiantes contre le site Rich Me Beautiful parce qu'apparemment c'était de la prostitution déguisée. Mais si c'était de la prostitution, ce serait interdit, non Ah non, non, non, mais le site est très clair à ce sujet, hein il ne s'agit pas de relations sexuelles. Hein. Ah, attends, viens, je vais te montrer directement. Tu vois, on va aller sur le site Rich Me Beautiful. Euh, tu vois, sur la page d'accueil, il y a écrit une relation mutuellement avantageuse pour l'un et pour l'autre. Viens, okay. eh on va essayer de s'inscrire là. Essayez gratuitement et anonymement. Alors, bon, jusque-là, ça va. Je ouais. suis un sugar baby. Ouais. Je suis intéressé bon, pour les femmes plutôt. On, on va mettre ma date d'anniversaire. Comme, Comme ça, ça, les gens. vont gens... t'envoyer des colis. Voilà. <rire> style de vie. Ok. Alors. Oh putain Ok, ça veut dire que là, on peut. <rire> Alors là, non, là. mais un style de vie modéré, 5 000 euros par mois, ça me semble correct. Genre... Ça, ça c'est ce qu'on peut demander au Sugar Daddy. Alors moi, je dis, on a besoin d'argent avec le parti, on va demander élevé. On va demander plus de 10 000 euros par oh, mois, ok putain. Allure. Très attirant. Ouais, très attirant, oh, okay. Oh, ok. Bon, ça, ça reste toujours pas sexuel. Ouais, parce hein. que là, ouais. Quel est ton meilleur trait de personnalité, Antoine tes fesses Ta poitrine euh, Attends, descends, descends. Mon portefeuille, Mon ma portefeuille. gueule Mon portefeuille <rire> oh, Non, c'est a... mes fesses. Moi, j'aime beaucoup mes fesses. Mais, euh... alors, pulsion sexuelle. Intense. Euh... Peut-être que tu trouveras un jour, Smiley qui sourit. Ouais, c'est... Non, non, mais on va laisser comme ça. <rire> Type de relation recherchée. Euh... Tout ce qui m'excite. Attends, attends. Bon. Ok. Ouais, bon, effectivement, c'est un site qui est pas forcément... Euh, ouais, -ce oui, euh... c'est de la prostitution déguisée. Oui, oui. Quand on regarde tout ça d'un peu plus près, on se rend compte que c'est ultra glauque. On parle quand même de gens qui rémunèrent des étudiants et des étudiantes en galère contre des faveurs sexuelles. Le site présente ça comme une marque d'ouverture d'esprit. Il présente ces échanges comme étant décomplexés et glamour, alors qu'en fait, ce n'est que du proxénétisme déguisé. La publicité du site, c'est « Vous voulez réaliser tous vos rêves ?»« Rendre jaloux tous vos amis ?»« Avoir un tremplin vers une vie meilleure ?»« Prenez un sugar daddy ?» Et le pire, c'est que ces propositions sont vraiment alléchantes, plus de 1000 euros par mois au minimum, c'est plus que le SMIC, et on peut monter beaucoup plus haut que ça. Pire qu'aberrant, c'est malsain, tous les étudiants qui se tournent vers ce genre de solution, bah, ils deviennent dépendants envers leurs bienfaiteurs. Et quand des relations sexuelles sont impliquées, bah, je vous laisse imaginer le pouvoir qu'on s'est sugar daddy sur ces jeunes. Après tout, on ne refuse rien à celui qui détient les moyens de notre subsistance. Dans notre système actuel, il n'y a aucune solution miracle pour combattre la précarité étudiante. Les associations comme Solidaires étudiants ou l'UNEF se battent bien pour améliorer les conditions de vie des étudiants, mais c'est tout un système qu'il faut changer. On l'a bien compris, la majorité des inégalités entre les étudiants sont héréditaires. En effet, c'est l'argent de poche de papa et maman qui constitue une grande part des ressources. Il faut donc s'attaquer impérativement à la question de l'héritage, et plus généralement à tout ce qui touche à la transmission de capitaux économiques au sein de la famille, parce que c'est là qu'est l'origine de toute reproduction des inégalités économiques. Il faudrait repenser l'ensemble de la société autour d'un modèle qui permettrait de mettre en commun les moyens et de les redistribuer de manière équitable. Parce que la véritable justice sociale, c'est contribuer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Ouais donc si je comprends bien t'as pas les moyens de me payer Mais c'est la galère là Antoine je te dis On n'a on pas d'argent On a bien lancé un Tipeee avec Demos Kratos mais on gagne pas assez pour pouvoir te payer T'as qu'à demander aux adhérents du parti de donner plus d'argent sur Tipeee Je sais pas trouve une solution Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Je vais pas non plus obliger les gens à donner de l'argent Ok c'est bon j'en ai marre je me casse Je ferai mes vidéos moi-même à partir de maintenant Et au moins j'aurai l'argent de la pub Ah non mais l'argent de la pub euh... Non vraiment Non je sais pas comment te le dire en la ferme Julien Je suis sûr que je ferai plus de victoire J'en suis certain Ouais mais c'est ça, vas-y va faire tes vidéos tout seul dans ton coin, je peux très bien me débrouiller tout seul. C'est bon là C'est bon là ça marche ce truc c'est lancé, ouais alors Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur Demos Kratos, je suis Julien Malara, secrétaire général du parti. Suite à un différent concernant la gestion du parti, j'ai décidé de faire scission. A partir d'aujourd'hui, je referai mes vidéos de l'architecture de la société seule, sans Monsieur Malara, parce que Monsieur Malara est un con... Alors bien évidemment, on n'en a pas terminé avec les épisodes du parti, mais euh, on va en sortir un toutes les deux semaines. Et donc, en plus de ça, eh bien, je vais recommencer à faire des analyses de l'actualité politique, euh, comme ce que je faisais avant. Alors, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à Demos Kratos, soutenez le parti sur Tipeee, et moi je vous dis...